4. Mais si t'es si là <rire> Attendez je avant <rire> Bonjour, je fais de la SMR Angolo Angolo Canté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ces deux trucs. <rire> Merci. Donc je vous présente Carla et Margos, Marie. Yes. Yes. Bah Marie n'est pas là, mais euh, Marie est là dans nos pensées <rire> on, ça fort. on vous a dit de nous poser des questions sur nos stories Instagram On va aller chercher nos pattes et on revient pour répondre à toutes vos questions Yes, <rire> let's go On est revenu avec nos pattes et du coup on va répondre à vos questions Quelles étaient vos premières impressions sur les unes et les autres Alors bah, bah moi et Margot on se connaissait du... du on, avait, on était dans le même collège On se parlait pas parce qu'on n'avait pas les mêmes potes Ouais donc voilà Euh... <rire> Franchement, <rire> Maya, je l'ai vu à la rentrée, je me suis dit, elle a l'air gentille, mais je connaissais pas du tout sa chaîne. Et, après, et, un, jour, pris... en... et un jour, en quoi elle me fait, elle me elle me, fait... elle me montre une page de son agenda, et c'était écrit, quoi Je suis célèbre. Ah oui, c'était écrit, je suis célèbre. <rire> et elle... elle me regarde, elle me fait, Maya Et elle me la montre, elle me fait, tu la veux <rire> Et du coup, on a commencé à parler comme ça et tout. Voilà, voilà. Voilà. En vrai, moi, Carla, au début, je l'ai vue à la rentrée et tout et je trouvais elle s'habillait trop bien mais je pas, bah, non, mais en mode, non en mode, elle est beaucoup trop mais timide, en fait... genre, elle parle <rire> pas <rire> Non, je me suis dit, je me suis dit, dit je me suis dit, elle parle pas du tout, genre, elle est beaucoup trop timide, genre, elle est trop renfermée, et après, <rire> je sais pas comment c'est parlé, je sais <rire> comment... Après, après, je me suis rendu compte qu'elle était <rire> tout aussi folle que moi <rire> Ok, prochaine question, t'as quoi, Margot J'arrive euh, à beaucoup de questions, moi, elle pas d'amis. Vous artistes, bref... Euh, moi, c'est Sean Mendes. Moi, moi j'ai je... beaucoup trop d'artistes préférés. Euh, Big Flo et Oli. Ouais, mais entre autres. Visionnaire. Bah, oui, ah non. non, mais euh, je sais pas. Big et Oli, Lumpal. Beaucoup trop de gens que j'admire. Romeo Elvis. Sarah Ramirez. J'ai beaucoup trop de gens que j'aime bien. Ah, moi aussi. Moi, moi je peux pas dire. Je euh, sais pas. Après, ça dépend de mes périodes. Hein. Il y a des moments où je préfère d'autres Christophe en fait. Maé. Ah non. <rire> en ce moment, c'est pire. En ce moment, bah là, j'écoute le nouvel album de Colombay. Et Romeo Elvis. Mais après, je sais pas. Voilà. Ok. Vos plats préférés euh, Moi, je dirais la pizza. Oh, moi, j'adore le chocolat. C'est <rire> pas un <en> plat, <rire> plat Mais oui, mais du coup, tous les gâteaux au chocolat et tout, j'aime bien. Ah, D'accord. Toi, Margot Les pâtes carbos. Non, bah, je trouve sauce tomate, mais suis pas loin. <rire> Est-ce que vous faites du sport et vous faites attention à votre alimentation Alors, je fais pas vraiment de sport, mais oui, j'essaie de manger euh, genre le mieux possible, quoi, mais... T'as ah. mal, les genoux fragile. <rire> si vous la suivez sur Instagram, vous avez vu qu'elle met des stories avec ça. <rire> moi, je fais de l'athlétisme. Et euh... Ouais, madame fait genre elle sait courir, quoi. <rire> bah, ça Dis ça, frère, tu sais, je les cours de sport, qu'est-ce que <rire> tu veux <m 'as... rire> Et eh ben, par contre, non, je fais pas du tout attention à mon alimentation, moi, je m'en fous, je mange ce que je veux. <rire> Génial <rire> Tu viens de recracher ma pâte oui. <rire> ah, Non, je peux pas dire parce que je mange, en fait ça dépend des, des périodes, genre euh, j'essaie de pas manger de la merde, mais euh, bravo, <rire> voilà, quoi. <rire> Vous faites quoi en LV2 elle fait espagnol. Moi je fais de l'espagnol, ouais. Mais bien, espagnol Mais c'est bien l'espagnol, mais pas avec le prof. Arrête, s'imagine, il tombe sur Spagnol. cette vidéo. <rire> ouais, je... Tu couperas, tu couperas. <rire> Et vous faites. Euh... Allemand Alors, <rire> Je comprends pas pourquoi. Pour neuf une Grosse non. joie Moi vous je veux pas en, en voyage, mais je, je fais de l'allemand depuis la sixième, mais clairement j'ai l'impression d'en faire que depuis un mois. <rire> bon, J'arrive à comprendre certains trucs. Voilà, mais elle comprend quand même plus que moi. Bref. Quelles sont vos phobies non habituelles à les abeilles Totalement, je ne vois une abeille et je pars en crise de panique. Ah ouais. Et vous Les clowns. J'ai peur des clowns. C'est con à avouer. C'est un peu connu, ça, la peur des clowns. Non ouais, ouais, mais c'est avec les vidéos. Non, en vrai, j'ai peur de tout. Tu mets route devant des escaliers la peur de les monter. <rire> moi, j'ai pas de phobie, phobie. Hein. Mais c'est pas ça. Mais genre quand je suis chez moi et que je suis toute seule, que j'entends des bruits, mais j'ai envie de faire une valise et de partir. en fait, <rire> je... je suis parano, en fait. J'ai même pas peur, je... je suis parano. Euh quoi mais non, Moi, j'ai pas de phobie, moi. Triste, Après par contre, j'ai... Euh, je déteste les gens qui vomissent vomis. ça, c'est une phobie, je crois, les gens qui vomissent non, Je sais pas Non, c'est pas les gens, c'est le vomi. Ouais, bah, c'est la peur du vomi. Et, euh, et bon appétit, bien sûr <rire> Vos pires bêtises Oula mmh. Moi, je Quand j'étais petite, j'étais chez Ikea ah, Et j'ai vu une porte de secours <rire> j'ai pensé dessus, sauf qu'il y avait l'alarme qui s'est déclenchée Ça, c'est une des pires conneries euh, Je sais pas oh, Je me suis coupé les cheveux toute seule mais genre une petite mèche de cheveux, genre j'avais j'ai encore les cheveux longs, je fait pareil. Je suis tombée euh, comme ça dans des bobes de châtaigne Pourquoi ya tu moi qui a répondu à Je <m 'achète> pas, tu <rire> t'arrêtes pas de parler, tu te laisses pas de parler <rire> Je suis une boulet de service. Non, bah moi, moi une fois genre j'ai volé à Carrefour un petit... <rire> un, une petite peluche hérisson là. Oh non là, elle est mignon, Mais elle était trop mignonne, puis je l'ai encore. <rire> mais du coup, je l'ai volé ils sont trop oui, en plus j'étais trop en tu sais quand tu parles, quand tu passes là Ouais Mais ça va, a ah. pas, ça, ça passe Moi comme bêtise, en vrai j'ai jamais vraiment fait de grosses bêtises Je me suis fait virer d'un cours de maths une fois Oula <rire> Moi aussi, moi <rire> aussi parce que j'ai un pote derrière moi, il a dit j'aime j'aime Gémeaux et j'ai rigolé et après, a viré du coup. <rire> Moi aussi c'était parce que je suis partie en gros pourrir et j'arrivais pas à m'arrêter Elle me fait tu sors et j'étais en euh". mode Vos pires hontes, je crois que quand je rigole comme une gamine les gens ils croient que je suis immature Ma pire honte elle est pote avec My Yet Oh moi oui. j'ai pas de honte, j'assume tout ce que je fais. Oula <rire> Non, c'est faux. Non, mais je sais pas. Hein. Là tout de suite j'ai pas, je sais pas. Bah j'ai honte d'être parano et d'avoir peur chez les <rire> bruits <rire> quand je suis tout à fait moi. Quoi. Mais ça je crois que c'est normal. Votre matière préférée. L'anglais. L'anglais. J'écoute, elle va dire allemand, j'ai pas. LOL Ouais, l'anglais. Moi c'est peut-être les maths. Moi, c'est la SVT. Vous voulez faire quoi dans la vie Vos objectifs J'ai pas d'objectif. <rire> <rire> Dormir <rire> toute la journée. <rire> Passer en première <manger>. <rire> Très bon objectif. <rire> <rire> avoir le bac. Ouais, ouais je crois qu'en vrai, mon objectif, c'est genre euh, d'avoir le bac, euh, trouver une bonne école et d'avoir un bon futur en gros. Et d'avoir une bonne santé. Ouais, d'avoir bon une distable Et tu vas faire quoi plus tard En école de commerce, à mon avis. Non, c'est un journaliste. On ne savait pas. Mmh. Ah, il y a tous les gens de la classe, ils ont vu là, le truc, mais mmh. non. <rire> ah, oui, vous en pensez quoi de la classe bah ben moi je suis contente hein Bah ben moi euh, quand je suis arrivée en début d'année j'ai fait Ouh là, là, là, là, là Et en fait ça va c'est cool Bah ben oui ma... parce que j'ai oublié de vous expliquer mais en fait Carla et Margot C'est mes potes de lycée, mes potes dans ma classe mais Malheureusement pour nous Mettre des services. Genre il y avait des personnes que je connaissais avec qui je parlais bien. Donc bah, j'étais un peu euh, déçue mais après je me suis dit bah... je en fait, j'étais métigée parce que d'un côté j'ai je... à moi. Tu veux finir Attends. <rire> ouais. Oh merci je t'aime. Pour la petite anecdote en fait on est dans la classe 203. <rire> et du coup, et du coup trop <rire> drôle. Le groupe Snap s'appelle Jamais 203 grâce à Bibi. Voilà donc curse-vous si vous passez par là. C'est un peu près tout pour cette vidéo. On va retourner en cours nous. J'espère. C'est génial. J'espère que la vidéo vous aura plu. Oh. <rire> Tu sais pas manger, non! Mon t-shirt blanc! Toute tout toute jean En plus, tout se passait bien. elle m'a dit de dire au revoir à L'envers du décor de Maya. Storytime, on prend possession de la chaîne de Maya Life. Non, mais les gars, je suis tachée. toi pour une vidéo. Donc voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Donc celui de Carla, celui de Margot et le mien. Sur ce, on vous embrasse très très fort. Et on vous dit à dans une prochaine vidéo. Bisous!